Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoie à son âme. Psaume chapitre 122, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 122, nous lisons la parole de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble.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 loué de tous nos cœurs mon bien-aimé c'est vrai nous t'avons c'est un bonheur inouï mon sauveur inexplicable mon bien-aimé vissant, une consolation extraordinaire de t'avoir dans notre vie de tous les jours, mon roi. Tu nous soutiens, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es réellement notre conseiller, notre guide dans tous les domaines de notre vie, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'avoir comme conseiller, mon roi. Merci réellement de marcher avec nous, mon bien-aimé Père Saint, comme tu as fait la promesse, au notre Dieu. Nous nous offrons, va être agréable chaque jour, mon roi, pour que ta présence et soit toujours aussi avec nous, mon Père. Merci vraiment, au notre Dieu, pour pourra. temps et les moments que nous passons encore dans ta présence, encore aujourd'hui, Père saint au dieu c'est vrai, chaque jour ne se ressemble pas, mais chaque jour est aussi meilleur pour nous, d'être en ta présence ben toi, Père Tubisson Dieu, de marcher aussi avec toi. C'est un privilège, une, une grâce merveilleuse, mon roi ben Père Tubisson Dieu, d'être avec toi, mon bénémoine ben Père. Merci encore pour les cantiques, merci vraiment pour les chants, bénémoine ben Père Saint-Dieu. Merci de ce que toi tu nous montres, ben Père Tibissant, au travers de ta parole dans une psaume que nous avons entendu, bénémoine Père Saint-Dieu, tu es vraiment merveilleux, Père. Nous sommes heureux d'être là où tu as voulu que nous puissions être, mon roi, dans, dans ta maison à toi, mon et ben Père. Père Saint, pour te louer, pour t'écouter, mon bien-aimé Père visant, Dieu, pour aussi marcher en conformité avec ta volonté, à toi, Père. Merci pour le pardon de nos péchés, nos manquements aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, Merci encore pour ta lumière, au oh, notre Dieu, soit vraiment exalté encore ce soir. Merci parce que tu entends nos prières, mon sauveur. Béni soit ton Seigneur encore pour tous nos frères et soeurs partout où se trouvent encore en séjour, jour, mon bénémoine, Père Dieu, qui soit aussi également aussi béni et fortifié, Père. Louange et honneur à toi, car nous t'avons ainsi prié, remercié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit exalté et glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai comme cela est dit de la bouche de cet homme, David, qui pouvait les crier et dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons donc à la maison de l'Éternel ». C'est toujours pour un croyant un moment particulier de pouvoir aller dans les lieux où le nom de l'Éternel est invoqué où le peuple de Dieu se, se rassemble et c'est une consolation de pouvoir savoir que Dieu a aussi un peuple qu'il a donné de frères, qu'il a donné aussi de sœurs qu'il a donné aussi effectivement aussi de dons pour que ces dons puissent le servir effectivement et que ça soit aussi effectivement aussi pour la bénédiction de ceux qui s'approchent de l'éternel, notre Dieu que Dieu bénisse la chorale oui, qu'il le bénisse richement de voir qu'effectivement, que chaque jour, chaque fois que nous avons ce temps de réunion, ils sont toujours là, à temps, et vraiment que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous qu vous récompense effectivement, et c'est de tout mon cœur, qu'il vous récompense effectivement. Vous vous savez, ce que vous faites, vous n'avez peut-être pas euh, l'impression, peut-être que vous dites, bon, ça ne vaut pas, mais ça a beaucoup plus de valeur aux yeux du Seigneur. Et je crois que si vous le faites de tout votre cœur, la récompense elle est grande aussi. Et je prie pour vous que le Seigneur vous bénisse, qu'il transforme au cœur, qu'il vous donne encore les voix qu'il faut et, et l'amour de chanter. J'ai été touché parce que chaque fois que nous devons arriver ici, vous êtes toujours là les premiers à pouvoir chanter les cantiques, même s'il n'y a personne, mais que Dieu vous bénisse richement. Et je remercie Dieu de la grâce qu'il m'a accordée de pouvoir vraiment vous avoir aussi, d'avoir cette force aussi, ce courage et surtout aussi cette fidélité d'être à votre poste du de devoir. Que Dieu vous aide à être davantage unis aussi dans l'esprit, dans l'amour, de savoir que nous sommes là, vous servez le Seigneur et c'est la lèvre de Dieu que vous êtes. Et que le Saint-Esprit vous remplisse. Que le Seigneur vous remplisse son Esprit Saint pour que réellement nous puissions aussi participer à ce que Dieu vous a donné comme don aussi. Alors. Nous remercions notre Seigneur pour ces jours et ces temps qu'il nous accorde, comme nous pouvons aussi observer en réalité aussi comment aussi les choses sont en train de pouvoir avancer dans ces temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes nous en tant qu'enfants de Dieu convaincus de ce que nous vivons vraiment à la fin de temps et que toute chose tire vraiment vers la fin. C'est pour ça que nous ne voulons pas perdre notre temps pour des choses inutiles. Nous voulons racheter le temps. C'est-à-dire qu'effectivement que Cherchez ce qui plaît au Seigneur, recherchez la volonté de l'éternel, notre Dieu, parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux, de ce que il nous a ouvert les yeux pour que nous comprenions vraiment l'urgence du temps dans lequel nous nous trouvons. Beaucoup de gens sont dans ce monde, effectivement, frappés par la technologie, frappés par les innovations qui effectivement, que le monde leur apporte, effectivement. Ils sont beaucoup plus distraits dans ce genre de choses, effectivement. Mais Dieu, dans ces brouillards effectivement, dans lesquels l'humain a été donc transporté, effectivement, et son esprit aussi attiré, effectivement, parce que nous sommes dans un monde, nous sommes dans le monde, en fait, nous nous participons effectivement à ce que le monde est en train de pouvoir faire. Donc, l'évolution de ce qu'il y a comme innovation dans ceci et cela, nous sommes dedans en tant qu'humains. Mais par la grâce du Seigneur, il y a la possibilité, il nous a détachés, effectivement, pour que nous fassions la différence entre l'attraction dans laquelle le monde attire effectivement, et l'attraction aussi que la parole de Dieu est en train de pouvoir attirer. Vous savez, euh, les choses qui concernent Dieu, effectivement, ne sont pas des choses qui, dans un, un, un temps comme celui-ci, effectivement, peuvent être des choses qui attirent, en fait. Vous pouvez voir combien le diable s'il est tellement malin qu'il est, effectivement, aussi, il a, il a eu à pouvoir aussi mettre aussi sa propre religion, il copie toujours, en fait. Il, il prend, effectivement, mais avec lui, c'est des blinks comme, de, il aime bien faire, en fait, des tellement qui sont éclatantes, qui frappent effectivement aux yeux des hommes effectivement pour que ça attire toujours l'attention des hommes. Mais Dieu n'est pas comme ça en fait. La façon d'agir de Dieu effectivement est tout à fait dans la simplicité. Aujourd'hui, on cherche toujours des choses qui frappent à l'œil. Mais comme vous pouvez savoir effectivement comment le Seigneur notre Dieu a toujours eu l'occasion de pouvoir le démontrer, c'est qu'on ne peut pas le trouver en fait dans les choses qui sont des choses de tape à l'œil en fait c'est là, l'endroit, effectivement, où les hommes humains, la nature même humaine, ne peut pas aller, effectivement, ne peut pas désirer y être. et ben, c'est là qu'on trouve Dieu. Qui pouvait aller dans cet endroit, effectivement, vous savez, où, dans cette étable, en fait, où, où, <rire> il n'y avait que des animaux qui étaient là. Et puis bon, comme vous savez, les animaux font ce qu'ils doivent faire, effectivement, c'est pas un endroit qui sent bon. Je ne pense pas qu'un sacrificateur, un souverain sacrificateur voudrait bien aller dans à endroit pour dire que non, c'est là où se trouve effectivement celui que nous attendons, effectivement, les Christ, les seigneurs, dans cet endroit-là. Non, il va dire non, c'est pas possible. Parce que nous savons qu'effectivement, que quand Moïse, Dieu est grand. Quand Moïse a dressé les tabernacles, effectivement, eh ben, il y avait les lieux saints. Il y avait d'abord les parvis. Et puis les lieux saints. Vous ne pouvez, pouvez pas <rire> entrer dans ces lieux saints. Il faut d'abord que vous soyez conforme à ce que Dieu a dit. Et puis encore, entrer dans, dans, dans les lieux saints, puis il y avait des lieux très saints. Et même le souverain sacrificateur va être habillé de telle manière. Mais maintenant que vous me dites qu'il est né là, dans les tables. Non. Oh Parce que vous savez ce qui se passe, c'est que. C'est qu'ils lisaient les scènes d'Écriture. Ils avaient quand même une lumière parce que, regardez bien, ils savaient en réalité euh, qui ce qui allait venir. Parce que je pense que quelque part dans le livre d'Esaïe au chapitre 9, et je suppose nous allons peut-être lire avec vous, Esaïe au chapitre 9, je pense que là où on, on, on, on en avait parlé et on, on, on l'avait dit aussi clairement, et je pense que qu'ils en avaient donc la, la, la connaissance effectivement pour cela. Et Esaïe au chapitre 9, il nous dit, hein, hein, hein. il dit ceci, Esaïe chapitre 9, le verset 5, il nous dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On fait bien comprendre qu'un enfant nous est né. Donc il y a eu, il, il savait bien, en fait c'était écrit dans les saintes écritures. C'est là qu'on voit euh, la grandeur de ce Dieu et aussi la grâce que nous avons trouvée aux yeux de ce Dieu pour que nos yeux puissent arriver à pouvoir voir et que nous puissions recevoir aussi l'entendement des choses de Dieu. Et là il c'était bien écrit effectivement, hein? un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment Admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, ainsi de suite. Donc effectivement que celui qui devait venir, là, dont on avait parlé, effectivement, par euh, bah, toujours dans Esaïe, effectivement, que et, et la Vierge concevra, il, il savait cela, effectivement. c'était pas une deuxième personne. Parce que quand on vous dit ce qu'on peut vous dire, effectivement, les gens écrivent n'importe quoi, je vais pouvoir dire effectivement que les juifs, un vrai juif, ne peut pas croire à la Trinité. Ça n'existe pas. Si tu as la Trinité, c'est que tu es un païen. Or, oh, certainement que, eux ils n'avaient qu'un seul Dieu. Et ces dieux, c'est les dieux d'Abraham. Et puis, un seul Dieu, un seul Seigneur. Mais il nous est dit dans le livre de Luc Seigneur, Et vous aimez le Christ, le Seigneur. » Donc, il peut pas y avoir deux Seigneurs. C'est ces dieux-là. Et, et déjà, au travers des saintes Écritures, il avait déjà montré assez clairement que il viendrait par cette forme-là. Et il l'avait dit depuis depuis la Genèse, comme nous l'avons souvent entendu effectivement, que la sémence de la femme, Que nous savions très bien que la femme n'a pas de sémence. Donc déjà au travers de saintes écritures de sa parole, Dieu dévoilait déjà ce qui allait se passer, pour que celui qui allait lire et qui prêterait attention qu'ils puissent trouver grâce aux usineurs, qu'ils comprennent effectivement ce que Dieu allait faire, afin de pouvoir s'accrocher et surtout être attentif à observer les événements selon ce que Dieu avait dit effectivement par les prophètes. C'est pour ça que vous avez remarqué que lorsque il, il naquit effectivement, et, et, et ceux-là qui étaient à l'Orient, ils se sont mis en route effectivement, et ils ont, vu que, ils ont dit que nous avons vu son étoile. Ce qui veut dire que ce genre était resté scripturaire. Nous avons vu son étoile. Et, et c'était Jacques qui avait dit, mais une étoile est sortie de David. Donc c'est bien qu'il a crié cela. Puis il nous avons vu son étoile et nous, et nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. On ne peut adorer que Dieu seul. Où est donc le roi des Juifs qui vient de naître Donc nous sommes venus pour pouvoir l'adorer. Mais on n'adore pas un homme. On adore donc Dieu, effectivement. Donc, en réalité, effectivement, cela que le Seigneur, notre Dieu, montrait au travers de saintes écritures. C'est pour ça que nous avons, regardez dans les saintes écritures, je crois que c'est quand le Seigneur parlait, effectivement, dans Jean au chapitre 8, nous pouvons le lire avec vous, effectivement, aussi. Jean au chapitre 8. Il a, il, il, il, il a dit quelque chose de tout à fait aussi euh, particulier, Jean chapitre 8, il, il dit il dit ici, euh, je pense que c'est au, euh, au, verset, au verset 47, Jean 8 oui, verset 47. Il dit, d'abord au verset 46, il dit, mais qui de vous me convaincra donc de péché Si je dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas vous savez, frères et sœurs, que euh, que c'est que le péché, n'est-ce pas Évidemment, nous comprenons effectivement ce qu'il a donné. Donc, euh, ici, il nous fait part effectivement, posant la question, mais qui peut me convaincre du péché <rire> Parce que <rire> il a dit lui-même quelque part dans Jean 14, il dit :« Je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que le Père me monde de pouvoir faire. » Donc en réalité, dans les livres, dans les psaumes, je pense que chapitre 40, je pense que quelque part, effectivement, il a dit lui-même, il dit, mais je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté, parce que dans le rouleau des livres, dans les Écritures, il est donc question de moi. C'est-à-dire que il est donc écrit de lui. Et combien même était dans le jardin de cette année, que, vous savez, Judas est venu avec les brigands, tout comme les, avec tous ces gens, pour pouvoir l'attraper, effectivement, et, et lorsque, lorsque Pierre, je veux dire, à pouvoir agir, il lui dit, mais comme, bref, Il leur a dit, de ne pas agir, parce que si vous agissez, mais comment, ça complirait donc les saintes Écritures dont il avait parlé ainsi. Parce que dans les saintes Écritures, il était écrit de lui qu'il fallait qu'il passe par là, que ceci, cela. Donc, c'est à dire qu'en fait, que il est venu en fait parce que connaissant d'abord ce qu'il était que dans les saintes Écritures, il était question de lui. Donc, il est venu pour accomplir les saintes Écritures. C'est à dire pour obéir. Il avait dit effectivement que euh, si cela, si, si si cela était possible que cette coupe soit l'un des mois. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ta volonté à toi. Donc, effectivement, nous savons que le péché, c'est l'incrédulité à la Parole de Dieu. Donc, il a démontré qu'effectivement, que, et c'est important cela, mon frère, pour qu'on comprenne le verset qui suit. C'est vraiment nécessaire. Regardez très bien le verset qui suit, il dit ceci. Parce que d'abord, le verset 46, il dit, mais celui qui, le verset 46, dit, qui de vous me convaincra donc, me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Maintenant, il continue de il dire, mais, il dit, bon, c'est lui qui est de Dieu. » vous comprenez bien. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui appartient à Dieu. C'est lui qui vient de Dieu. Vous écoutez cela il dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Ça veut dire quoi mon frère C'est cela, c'est quelque chose qui est important pour nous, en fait, pour que nous puissions arriver à pouvoir comprendre en réalité ce que Dieu veut en fait. Il dit, mais c'est lui qui est de Dieu. Ça dit dire que c'est lui qui appartient à, à Dieu. Alléluia. Vous savez, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, je pense. C'est cela que cet homme de Dieu, il dit quelque chose ici. Pour nous revenons ici dans, dans, dans Jean 8, effectivement. Dans Jean 8, c'est cela, oui. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, je pense que c'est là, oui. Il dit une chose ici. Voilà. 1 Jean chapitre 4. Verset, verset 1, il nous dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous suivez Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous, vous comprenez cela Donc quand ils viennent aussi, ils viennent aussi en disant, voici, euh, je viens de la part de Dieu, ainsi de suite. Vous suivez Et il dit aussi que nous annonçons aussi ce qui est de Dieu. Vous comprenez Mais regardez très bien, il dit, mais reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist en fait, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous suivez bien Vous, petits-enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Vous avez compris cela C'est ici dans ces, ces gens, hein, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Donc vous appartenez à Dieu. Maintenant écoutez bien. Et dit donc, il dit non non. Et vous les avez donc vaincus. Donc vous avez vaincu tout cela, tous ces esprits effectivement. Et puis quoi Dit il Parce que, parce que c'est qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il dit maintenant, eux ils sont donc du monde. C'est pourquoi il parle d'après quoi Et qu'est-ce qui se passe Et les mondes le Voilà messieurs. Donc ces gens, effectivement, ils sont animés d'esprit du monde, effectivement. Bien sûr. Et tous ceux qui sont aussi de même esprit, mais bien sûr, ils vont le suivre, effectivement. Parce qu'il y a une attraction qui vient de cela. Mais c'est sûr et certain. Maintenant, nous allons continuer. C'est sûr et certain, frère et sœurs. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est important que nous saisissions, que nous comprenions cela. Les attractions qui viennent. C'est pour ça qu'on voit les masses qui suivent, effectivement. Quand le Seigneur dit que sortez du milieu de mon peuple, il va se dire que c'est mon peuple à moi. Quand c'est son peuple, c'est sa propriété, ça lui appartient. Mais il appartient à toi de t'identifier maintenant. De quel côté es tu es, effectivement. Parce que maintenant, écoutez bien, ce qu'ils vont dire, effectivement, ce qu'il va dire ici Il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les, les écoute. Les seigneurs avaient prié, ils sont du monde, mais écoutez bien, je crois que c'est Jean-Jean 17, hein. nous revenons vite ici, regardez très bien comment le Seigneur a prié ici pour nous. Hein. Voilà, et voilà. Oui, que Dieu vous bénisse. Ah, écoutez bien. Verset 6, il dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous entendez ça Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné le parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous avez compris cela connu, reçu, vous allez comprendre. Et puis il dit, mais, ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous comprenez Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Vous comprenez cela Ils étaient à toi et toi tu me les as donnés. Alors il y, a, il y a une différence. C'est pour ça qu'il prie ici. Il dit, il dit, dit c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux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 j'ai les gardé en ton nom. Bien qu'ils étaient dans le monde. Vous comprenez cela? Je les gardé en ton nom à toi. C'est pour ça que son nom est tellement important. Bien sûr. Et puis il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné. Il dit, ce que Dieu, ce que le Père m'a donné viendront à moi. Tout ce que tu m'as donné, donné. Et aucun Dieu ne s'est perdu. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, il est absolument impossible. Que toi qui qui connais le Seigneur, je veux dire que toi auquel le Seigneur a codé la grâce de pouvoir le connaître, et que lui s'est fait connaître à toi, et que toi tu l'as aussi reçu effectivement, parce que quand on parle recevoir, c'est pas dans la tête, mais en fait c'est dans l'intérieur. Nous avons parlé mardi, effectivement, la différence qu'il y a à l'extérieur, par rapport à, à, à l'intérieur. Nous fixons souvent nos regards sur l'extérieur, mais nous ne voyons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, nous devons regarder plutôt l'intérieur, de passer le voile, aller au-delà du voile. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Et alors, ici, il nous fait savoir, effectivement, il dit, il dit, mais... Et aucun dieu ne s'est perdu. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur a eu à pouvoir acquérir, parce que quand il t'a racheté, il t'a racheté, comme on nous dit, Fatima, c'est une rédemption éternelle, c'est-à-dire qu'un rachat éternel. Il ne t'a pas racheté aujourd'hui pour que demain, il te perde. Non, il ne va pas perdre son temps, mon frère et ma soeur, non le Seigneur ne pas comme un homme. Non. non, lui, quand il te rachète, il t'a racheté, mais c'est pour toujours. Parce qu'il ne va pas encore revenir. Pour voir dire, mais je vais encore donner mon sang. Non. Il a fait une fois pour toutes. Par une seule offrande. Il a la perfection. C'est comme ça qu'il nous a racheté, non Donc effectivement, complètement racheté. Alors écoutez bien, il dit, mais aucun dieu ne s'est perdu. Donc tous ceux qui lui appartiennent, les diables peuvent se battre comme il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est parce qu'en fait, Dieu avait placé quelque chose. Nous allons le lire tout à l'heure aussi, effectivement. C'est que Dieu. Parce que si Dieu a placé cela en toi, ça doit se manifester. Ah oui, mon frère, tu ne seras pas toujours la même chose tous les jours. Non, les choses vont changer. Même un bébé, frère et sœur, on voit quand même parce qu'il son... grandit tout de même. Il n'est plus comme hier, effectivement. Et nous voyons, tout à l'heure, j'étais assis là-bas. J'étais heureux, je voyais. J'ai dit, Seigneur, cet enfant, c'est particulier. Marie, hein. vous la voyez, mais elle était, c'est-à-dire est dans le rang, c'est tout à fait normal pour elle de venir là, à son âge, pour pouvoir chanter. Elle chante là. J'ai dit, Seigneur, c'est que. Nous ne nous, nous regardons pas de la bonne manière. Oui, Dieu nous instruit, frère. Avec des enfants comme cela, quand je regarde, j'ai dit Dieu d'Abraham, c'est quand même merveilleux. Cela ça console le cœur. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas obligée, elle ne se sent pas poussée, mais elle vient et c'est que c'est pour chanter Dieu. Ah non, pas pour chanter Dieu, il se met là. Et elle chante effectivement avec tout ce qu'elle peut. Et puis après, les enfants rentrent et ils rentrent aussi. Vous voyez pas que Dieu nous aide. oh qu'il nous aide, mon frère. Alors il dit, il dit donc aucun Dieu ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Mais le fils de perdition a montré quand même sa nature. Ah oui, jamais le Seigneur n'a rien fait. C est, c est, mais il est toujours là, en train de pouvoir, toujours il dit qu'il n'était jamais toujours content. On a beau prêcher, le Seigneur a beau faire des miracles, même prêcher, non, le monsieur n'est toujours pas content. Il aimait tellement les Sanhedrin. Après, là, il écoute bien, là, il écoute bien. C'est-à-dire que je crois que c'était un monsieur qui écoutait pour trouver toujours des erreurs. Quelque part, pour se confronter, effectivement, dans sa position, d'aller trahir. Parce que pour faire du mal à quelqu'un, il faut d'abord trouver quand même une occasion. Ah, ouais. Et, ah, il avait dit ça dans ta colère bon. Parce que sur le temps que tu n'as rien fait, tu as difficile de pouvoir trouver comment faire. Il faut chercher, le pousser un peu à parler avec des questions un peu pièges comme ça. Quand il lâche un petit mot, ah il a dit. C'est ça en fait. c'est Cet esprit en fait, dans lequel jamais chercher à pouvoir trouver les choses qui peuvent donner la paix aux gens. Mais toujours trouble, effectivement. Il faut toujours quelque chose qui doit trouver. Celui-ci là pour, pour aller répandre le feu, effectivement. Mais l'enfant de Dieu n'est pas comme ça. Nous voulons être comme comme Jean qui était toujours la tête sur leur poitrine et qui écoutait effectivement ce que le Seigneur disait en réalité. Alors il dit, si c'est sinon, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Mais toi et moi, comme le Seigneur l'a dit effectivement, il dit mais <rire> dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. C'est qu'il y a un but pour lequel le Seigneur t'a choisi. Ben, L'Écriture doit aussi s'accomplir, parce qu'il y a un choix que le Seigneur n'a pas choisi toi pour la perdition, mais pour qu'il soit glorifié aussi en toi. Ça veut dire quoi mon frère Ça veut dire quoi, quoi ma soeur Effectivement, que tu as un vase dans lequel l'Esprit du Seigneur vient de tabernacler. Comme l'Écriture dit, du... vous êtes les temples du Dieu vivant. Donc l'Esprit du Seigneur tabernacle dans ce temple en question. Et c'est pour ça que l'Écriture nous fait savoir qu'effectivement, que celui qui vous touche, touche donc. Le Seigneur, puisque, et c'est son temple dans lequel nous sommes. Alors, si nous savons que nous sommes le temple du Dieu vivant, alors nous devons savoir comment préserver ce temple en question. Ah oui, c'est très important. Il faut que nous soyons dans cette position que Dieu se sente accueilli dans son temple, pas que Dieu se sente chassé de son temple, effectivement. Il faut que les temples soient conformes. Ah, à ceux que lui, je ne vais pas faire de... Je vais faire mon temple à moi pour qu'il vienne rentrer dans mon temple. Non, je veux que lui bâtisse son temple. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que quand Salomon est allé pour pouvoir... Parce que d'abord David voulait le faire, Dieu a dit non, pas toi. Je t'aime beaucoup, tu es un homme selon mon cœur, mais j'ai des principes. Toi, tu as versé le sang. Tu ne peux pas bâtir mon temple. Alors ce sera ton fils à toi. Et quand Dieu lui a donné un fils, effectivement, donner un fils particulier aussi. Salomon était vraiment un, un, un enfant tout à fait particulier. Parce que depuis sa naissance, quand il est né, Dieu avait d'abord eu à pouvoir lui donner le nom. C'est celui qui a dit à son père, comme on l'appellerait. Uh, Solomon a donc bien-aimé de l'éternel. Donc les yeux du Seigneur étaient déjà braqués sur lui. Et oui, oui, oui, oui, c'est sûr et certain. Et quand il a grandi, il nous a démontré que vraiment Dieu avait raison. Parce que quand on, il était introduit pour qu'il soit roi, il n'a pas cherché l'or, il n'a pas cherché l'argent, il n'a pas cherché les femmes, il n'a pas cherché la gloire, il n'a pas cherché la popularité. Non, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu Il dit, Seigneur, qui peut conduire, c'est merveilleux, qui peut conduire un peuple comme le tien Parce que les autres disent, mais c'est mon peuple. Non, qui peut avoir un peuple comme le tien Et je ne veux pas agir comme moi je pense, mais Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je te demande grâce, donne-moi la sagesse. Ah oui, pourquoi, mais, pour conduire ton peuple. Ça, il a démontré qu'effectivement que, dans son âme, il avait simplement l'intérêt de ceux qui peuvent plaire à Dieu. C'est ça le problème. Et là, et là, effectivement, Dieu a dit à Solomon, Solomon, tu m'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni la popularité, ni l'argent, ni une dis Tout ça, tu n'as pas demandé. Tu as seulement demandé aïe, aïe, aïe, la sagesse pour conduire mon peuple. Parce que vous ne réalisez pas souvent, mais vous avez une valeur plus grande aux yeux du Seigneur. Oui, je vais justement vous rappeler quelque chose pour que vous puissiez comprendre. C'est vrai que vous ne vous voyez pas bien, mais si on a donné des dons et des ministères, ce n'est pas pour l'homme, mais c'est pour le peuple de Dieu. Donc en fait, si vous comprenez très bien, <rire> et vous savez je me souviens de ce, ce témoignage de, de notre frère Branham, ça m'avait touché il était tellement dans un moment où il avait de, de, tellement c'était douloureux pour lui, difficile et euh, <rire> c'était tellement trop lourd pour lui et il travaillait comme électricien pour tendre les fils, les câbles des de, de, de, de hautes tensions effectivement des câbles comme cela et comme il voyait que, bon, c'était tellement dur pour lui, avec par où il a passé, par où il continue à pouvoir passer, il dit, Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux pas continuer. Il a enlevé les gants de protection pour toucher les câbles de 6 et demi. Quand tu touches ça, tu es grillé, tu es, tu deviens... Pff, Vous connaissez cela, non Il a enlevé les gants, il a mis sa main sur les câbles pour qu'il meure. Il s'est retrouvé par terre. Alors il a pleuré, dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu ne veux pas que je puisse mourir parce que je ne vaux pas grand chose. Et c'est là que Dieu lui fait comprendre. Il a compris, il dit, en fait, ce n'est pas toi, mais c'est les dons qui est là. Donc les dons, c'était pour Dieu, pour son peuple. Donc il les gardait pour, bien sûr, c'est le peuple qui a toujours la valeur, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous n'avez pas remarqué que quand quand quand euh, ici euh, Saül euh, Saul Benaboth oui, poursuivait effectivement les, les, les croyants. Il voulait le maltraiter tout ça, il est maltraité tout ça. Il a entendu la voix qui crie dit mais Saul Saul de Saül, Saul, pour pourquoi oui, pourquoi Pourquoi effectivement Pourquoi me persécutes-tu Donc, avoir vous êtes assis, vous ne perdez pas votre temps. Vous savez, <rire> j'ai entendu un témoignage de, de quelqu'un. Cet homme est descendu à, en enfer. C'était hier que j'ai entendu cela. Et quand il rendait son témoignage, il pleurait. Et l'autre, quand il rendait, j'étais deux personnes différentes, de coins tellement différents. Et il pleurait pendant qu'il rendait les de la manière dont Dieu a eu à pouvoir Il dit, je suis descendu en enfer. J'ai vu les gens, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, c'est-à-dire que même j'ai reconnu les gens qui, qui étaient mes voisins, ceci et cela. Et comment à l'intérieur. Il y a, c'est l'endroit où ils sont, il y a du, du soufre, il y a du gaz, effectivement, donc une odeur bizarre, nous abonde, effectivement. Ces gens-là sont en train de pleurer, qu'ils sont en train de les brûler, mais en fait, ils ne brûlent pas. Ils crient, ils sont dans le tourment effectivement. Et, vous savez, on ne se rend pas compte, mon frère et ma soeur, que ce que nous faisons, ils ont leur incidence, en fait. Ça, vous, vous ne réalisez pas, en fait. Pourquoi le Saint-Esprit continue à pouvoir parler et crier, effectivement, aussi pour que nous réalisons, en réalité, par la grâce de Dieu, ce que Dieu attend de nous Et cet homme, Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir aller là-dedans et puis de revenir, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Quand il a eu son accident, où il a perdu autant de sang, effectivement. C'est là qu'il a eu à pouvoir comprendre, effectivement, c'est que c'était que la grâce et l'amour du Seigneur pour ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir entendre et reconnaître et croire aussi en cela aussi. Donc, le Seigneur, notre Dieu, aime l'homme, mais c'est surtout l'homme qui n'arrive pas à pouvoir comprendre effectivement aussi la grandeur de l'amour de Dieu et puis la miséricorde que Dieu accorde effectivement à l'homme pendant le temps de son pèlerinage. Nous savons, peut-être nous ne réalisons pas tellement très bien, mais nous, quoi, nous savons une chose, c'est que les temps tirent à la fin. Nous revenons à, à, à Salomon. Et Dieu lui dit donc, puisque tu as demandé donc de la sagesse, alors je te donnerai effectivement la sagesse et encore d'autres choses. pas des et ça a été un homme extraordinaire sur la terre, effectivement. Vous savez, et, et Dieu a, a démontré qu'effectivement que l'homme qui s'intéresse aux choses qui le concernent, il fera de lui ce qu'il allait désirer pouvoir faire. Nous voyons que cet homme-là, donc, nous parlons dans les temples, que quand il a voulu construire les temples, ben ce n'est pas qu'il voulait faire les temples comme il les voulait. Non, non, non, non, non, non, non. Il n'a pas voulu construire les temples à l'endroit qu'il voulait. Non, non, non, non, non, non. Dieu l'a conduit à pouvoir savoir l'endroit que les temples devaient être bâtis. Donc il ne pouvait pas faire à l'endroit qu'il voulait, de manière comme lui voulait. Non. Dieu a montré les plans. A utilisé effectivement ce qu'il fallait. C'est pour ça que quand il a prié, puisque chaque chose était faite conformément à la volonté de Dieu, dans tout le moindre détail. Alors, après avoir terminé, il s'est mis devant à genoux, il a levé les mains vers les ciel, il a dit, « Oh Dieu, quelle maison pour nous te bâtir ?» Parce que les cieux des cieux ne peuvent te contredire. Accepte au moins ce que nous venons de pouvoir faire. Oh Dieu, quand ton peuple ira en esclavage quelque part, si tous les regards vers cette ville et vers cette maison que je bâtis en ton nom, dis au oh des cieux, exauce, Seigneur descend, prends possession de ta maison. Alors le feu, la colonne de feu est descendue. Dieu est descendu, il est rentré dans son lieu. Il a dit à Solomon, il dit, Salomon, j'ai écouté ta prière. Quand ils iront, ceci, tournons la face ici. J'exaucerai. Et c'est ça que Daniel a eu à pouvoir faire comme obéissance. Pendant que, oui, que Dieu te bénisse. Vous savez, <rire> nous allons revenir vite dans Jean 8. C'est important que nous saisissions la pensée de Dieu, que nous saisissions ce que Dieu veut de nous en réalité. 1 Jean 4 nous convite parce qu'il était en fil. Oui. Ah oui. Et il est bien pour que nous puissions revenir dans Jean 8. 1 Jean 4, il nous dit une chose ici. D'abord, nous avons terminé Jean 17, hein. vous vous souvenez, nous étions, hein Ah oui, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est pas les fils de perdition, afin en fait, que tout soit accompli. vous vous souvenez Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Il n'y a pas de communion avec le monde. Il n'y a pas de relation avec le monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Parce que nous n'avons absolument rien à voir avec le monde. C'est lui qui aime le monde, et je du monde. l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est pour ça, frères et sœurs, ce n'est pas que... Voit. Non, parce qu'en fait, quand le saint ici nous que qu'on ne peut pas copier le monde, c'est parce que le monde n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est ce que quand nous entendons cela, on doit s'examiner, frères et sœurs. Ce n'est pas que sortir, effectivement trouver des explications. Non, sachez que quand vous vous collaborez avec le monde, c'est l'enfer dans lequel vous allez. Amen. Il faut que nous fassions la part des choses. Quand Dieu dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on nous dit effectivement dans 1 Jean 4. Regardez très bien que qu'Il nous dit effectivement pour que nous comprenions cela. 1 Jean chapitre 4. Il nous fait parler de cela. Il nous dit, regardez bien. 1 Jean chapitre 4, il nous dit. Voilà, c'est ça, voilà, là où nous étions là. Voilà, voilà, il dit, il dit verset 6, c'est mais eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Vous entendez cela Nous, écoutez bien, verset 6. Nous, nous sommes des dieux. Il y a une différence. D'abord, on vous a dit que vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous comprenez cela Donc vous appartenez à Dieu. Il y a une différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui appartient au monde. Donc, celui qui appartient à Dieu, c'est différent par rapport à celui qui appartient au monde. Donc, maintenant, écoutez très bien. Il dit, hey, hey, eux, ils sont donc du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Même votre langage doit changer. Quand, quand j'entends quelqu'un qui dit, ah, M, M, là, vous connaissez Bon, je ne vais pas le dire ici. Et puis, vous comprenez M, euh, avec les, les d à la fin. Est-ce que vous comprenez bon, Je ne vais quand même pas le dire ici, quand même, hein? Les MRD, vous vous comprenez hein? oui. Chaque fois que vous avez un petit... MRD, MRD, MRD, MRD, MRD, MRD, ce n'est pas dans votre bouche. Est-ce que vous avez compris Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas entendre de ta bouche les choses qu'on entend dans le monde. Hein, les langages des débiles, hein? tous ces langages-là, qui ce n'est pas de vous. <rire> il, y a, il y a une façon de parler. Il faut que les gens, quand vous entendent ils trouvent la grâce de votre bouche. La Bible dit que vos paroles soient saisonnées. Voilà, pas saisonnées avec le MRD. Vous comprenez? Vous avez compris. Amen. Donc, c'est-à-dire que bon, il y a encore d'autres choses, enfin, En fait, que vous avez toujours bon. Tout ça, ce sont des choses que vous ne devez pas faire sortir. Oui, parce que vous êtes saint dans votre intérieur, dans votre bouche, ça peut pas être... C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, si ça sort, ce que vous êtes encore besoin du monde, il faut que ça soit nettoyé. Alors, il dit, vous voyez bien, nous nous nous, nous, nous, nous, nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu, il fait quoi Il nous écoute c'est différent. C'est ce que le Seigneur a dit ici dans Jean, chapitre 8. Donc, pas, vous vous souvenez Jean 8, regardez très bien. et, et Jean 8, euh, euh, verset 40, 40, 40, 47. Vous entendez cela Jean dit, mais, c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous entendez cela Et là, on nous fait maintenant savoir que vous, dans Jean 1, Jean 4, vous savez, non Vous, vous êtes des dieux. Vous savez cela. J'espère que vous comprenez. On a parlé d'abord des faux prophètes de ceci et de cela. Vous comprenez cela Et qui attire les gens parce qu'on a, on a l'évangile de prospérité. On prêche effectivement en disant que si, si tu n'as pas beaucoup de voitures, si tu n'as pas beaucoup de vêtements, beaucoup de bijoux, hein, beaucoup de ceci et cela, donc ça dit que tu n'es pas béni de Dieu. Donc c'est ça l'évangile de prospérité. Nous, ce n'est pas ça ce que Dieu nous a instruit. Non, on n'a pas besoin de 650 voitures. Je vais monter dans laquelle non mais c'est vrai quand même les gens nous comprennent, nous en avons parlé ici. Hein. Pourquoi m'acheter 4, 4 ou 5, 6 voitures Je vais faire quoi avec Bon, si j'ai cinq enfants, ça va. Un enfant, voiture, voiture, ça va. Mais si je n'en ai que deux ou trois et j'achète 6 voitures, c'est pourquoi faire. Même pour moi-même, j'essaie même 12 voitures, parce qu'il y en a des gens qui ont de l'argent. Ils ont un garage maintenant avec 14 voitures, chaque modèle. Donc j'ai dit, un pied dans la Jaguar, un pied dans la Audi, la tête dans la Volkswagen, et le ventre, il est où Et comment tu vas rouler Non, c'est pour donner une illustration. Hein, pour Vous comprendre que parfois, on ne réfléchit pas. pas fait, bon, de toute façon, la voiture, c'est moins pour les placements. Mais C'est vrai <rires> à quoi ça me sert je sors déjà pour aller acheter au Carrefour un pain, je prends la Jaguar je reviens pour aller acheter du sucre je prends la Audi je reviens pour aller acheter du savon je prends les, les, les, la Mercedes ça sert à quoi Ah ben bon vous savez quand on a de l'argent on devient fou hein et puis vous savez très bien que l'argent ne fait jamais le bonheur le bonheur est là dedans frère. <rires> D'avoir Jésus, c'est le bonheur, et puis nous possédons tout. Et, et je suis heureux. Hier, je pensais, ce que je parlais à mon précieux frère qui m'a dit, « Gloire à Dieu, Dieu accordé la grâce », Il dit « Alléluia ». J'ai dit, « Seigneur, nous étions des gens qui roulaient dans les voitures avec des huiles, qui tombaient ici. » Vous vous souvenez, non on avait des problèmes avec les voisins, J'ai déjà parlé. Ça. Léonard, Léonard, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore Il dit, les gens de chez toi, il y a toujours de l'huile par terre. Leur moteur, pompe de l'huile, chez il s'arrête là, tu veux voir. Viens voir, je vais, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui, je n'entends plus Léonard, Léonard, hein, parce que tous les moteurs sont neufs. J'ai dit, gloire à Dieu, Amen. je suis tranquille, j'ai dit, Dieu béni. Quand mon frère achète une nouvelle voiture, moi, ça, j'ai dit, Alléluia. Amen. Vous ne savez pas, mais c'est vrai, je suis heureux, j'ai dit, eh, gloire à Dieu. Quand ils sautent de cela, je dis, Seigneur, merci de lui-même plus grand. Amen. Comme ça, on... oui, que Dieu soit béni. Amen. Pourquoi Parce qu'ils ont appris à être petits, avec des voitures dans l'huile qui pompent, effectivement. Ils ont souffert à changer des boulons, des et de cela. Maintenant, quand ils ont quelque chose de grand, ils apprécient Dieu. C'est comme cela. Dieu, Dieu est bon. Amen. Et, et j'ai pris pour cela, qu'il continue à pouvoir nous bénir encore davantage. Qui donnent, qui donnent. Nous on prie pour des grandes maisons, pas pour qu'on puisse avoir 150 chambres. Bon, on prie pour qu'on voit même 250 chambres pour les frères et soeurs. Quand ils viennent, on les met dedans. Alors quand mon frère cherche une maison, je l'encourage toujours, cherche plus grand. Ah oui, pourquoi chercher seulement? J'ai deux enfants, j'ai deux enfants, je cherche deux chambres à coucher. J'ai dit non. Cherche cinq chambres. On va prier pour toi. C'est difficile, mais Dieu peut pouvoir. Amen. Et puis quand il trouve, il dis mais regarde dans la il n'y a pas moyen de faire encore deux chambres. Ah oui, c'est pour le bonheur de tout un chacun. Donc quand on fera un, quelque chose de bien, c'est aussi notre joie. Le monde, c'est la jalousie. Nous, c'est le bonheur. Nous voulons que chacun soit heureux, qu'il ait sa maison, parce que je vais dormir un certain moment pour passer quelques vacances dans la ville. Je sais que je vais là-bas. Parce que mes vacances je les passerai où à l'étranger, dans quel pays Ici si au moins je viens. Je... Frère Jonas, j'ai dit, je veux que tu achètes la plus grande maison. Quand je suis fatigué un peu, j'ai dit, bon, tu ne dis rien. Je monte seulement là-bas, dans là-haut. On cherche le frère Léonard, il, il est pas présent. Il est pas, on ne dit pas qu'il quelqu est quelque part. Il n'est pas présent. Est-ce que vous comprenez Il n'est pas, enfin, pas présent. Il est où Il n'est pas présent. Donc chez frère Jonas, dans sa mansarde-là. Nous prions Dieu pour cela. C'est un bonheur, frères et sœurs. Pour... <rire> nous aimons Dieu parce qu'il nous a donné des frères. Il nous a donné aussi des sœurs qui nous aident à pouvoir manger, qui nous invitent effectivement, que Dieu vous bénisse. Vous savez, vous, vous savez la tsunami. Là. La tsunami, c'est... Et elle a vu cet homme de Dieu passer tout le temps et puis il dit... Mon mari, je ne peux pas laisser cet homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a désiré, mais c'est la tsunami. Qu'on lui conduise quelque part, qu'on prenne soin de lui. Quand il vient, il passe là, il peut dormir, effectivement. Que Dieu soit béni. Ça, c'est ce qu'il fait aussi au travers de ça. Nous prions Dieu pour cela. Et que le monde puisse quitter le cœur de tout un chacun. Ah oui, pour que nous soyons comme Dieu le dit. Alors ici, il dit, nous nous sommes, vers 1 Jean, chapitre 4, verset 10, nous nous sommes des dieux, c'est lui qui connaît Dieu. Voilà, c'est cette relation que toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir connaître. Dieu veut que toi, tu, parce qu'il est ton père, tu dois le connaître. C'est pour ça qu'il se bat toujours pour se faire connaître à toi. J'ai dit, mon fils, regardez très bien, ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu, c'était Dieu qui était son père. Quand Adam s'est caché, le père est venu. Où es-tu, mon fils? Où es-tu? Mais c'est le père qui cherche son enfant. Il ne va pas chercher quelqu'un d'autre, mon frère et ma soeur, mais c'est toi qui cherches. Et puisqu'il es cherché, tu dois me connaître. Et alors, si tu le connais et qu'il te connaît, alors tu connais aussi ta nature. Je termine. Souvenez-vous toujours de ce que nous avons vu en parlant toujours de petits aiglons, n'est-ce pas? Ah ben oui, tout le temps, cet aiglon-là, tout le temps, cet aiglon était toujours comme un petit poussin. On lui dit, tu es un poussin comme nous, lui aussi. Il dit, je suis un poussin comme vous. ben Il s'est forcé parce qu'il n'a pas vu autre chose. Mais un jour, lorsque c'était la maman, c'est pas un petit poussin qui a, un petit, petit blanc qui a cherché petit la, la maman. Non, c'était la maman qui a commencé à chercher ce qui était à lui. Parce qu'il dit, mais je l'avais, mais il est perdu, effectivement. Le Seigneur n'est pas cherché, venu, cherché pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pour toi qu'il est venu. Oui, c'est toi pour qui il a été attiré à pouvoir venir, à devenir homme. C'est vrai. Pour toi, il a donné beaucoup. Il a laissé son trône de gloire, pour toi. Alors moi, je ne vais pas avoir de problèmes avec Dieu. Pour toi, frère, pour toi, soeur. Non. Ah non, non, non, non, non, non, non. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Non. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, pour qu'on comprenne bien. Dieu s'il a donné des ministères. Parce que je vois les gens qui se, qui se battent la poitrine, je suis grand. Non. En fait, les ministères, c'est pour vous. Oui. Alors, on, on appelle bien ceux qui servent, ceux qui servent Dieu, hein, des serviteurs de, des dieux. Alors, je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous me suivez de Toi, mon frère, tu suis. Je parle de toi là derrière. Tu suis Non, non, non. Toi qui reste derrière. Toi, Élie, Élie, là, là. Ok. ton attention ici. Regardez très bien. C'est important que vous compreniez cela. Vous voyez, quand on dit serviteur de Dieu. Prenons un roi, ici. Ce sont des serviteurs du roi. S'ils sont serviteurs du roi, ils sont serviteurs aussi de ses enfants. Bien sûr. C'est important, ça. Ils sont serviteurs aussi de ses enfants. Bon, Maintenant, je vous pose la question. Les serviteurs du roi, par rapport aux enfants du roi. Alléluia. Qui est-ce qui a la valeur? Quand je vois des gens dire, je suis serviteur de Dieu et vous ne touchez pas. là ah, ah, ah, ah, ah, Vous comprenez mal les choses. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas contents d'entendre ça. Hein. Ils vont dire, Oui, oh, le frère nous, nous rabaisse. Moi, je rabaisse personne. Non mais, nous devons, mais c'est la vérité, nous devons placer les choses à leur place. À quoi servirait un ministère s'il n'y a pas l'église Je ne pas, vous pas peur, mais c'est dans la Bible, mon frère. Il envoie ses serviteurs, pour qui Mais pour ses enfants. Alors, ce sont les enfants qui ont plus de valeur. Alléluia. Parce que les dons, là, est donné pour les enfants. Pas pour la personne, mais pour les enfants. C'est en fait que vous puissiez comprendre la grandeur et l'amour de Dieu à votre endroit. Si on peut parler aujourd'hui, c'est pour vous. C'est parce que Dieu veut que son peuple, ses propres enfants, ne périssent point, mais qu'il puisse arriver à pouvoir voir clair. Alors, il a donné les uns. Pas que les uns se sont donnés comme <rire> lui, il a donné les uns comme pour qui, pour eux-mêmes, pour l'édification du corps du Christ. C'est vraiment ça. Donc nous, nous devons comprendre les degrés d'amour de Dieu à, à notre endroit, c'est-à-dire à votre endroit, pour qui, la manière dont il prend soin de vous dans le moindre détail. Effectivement, oui, monsieur. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas en se disant Oui, moi je suis grand, et puis qu'on voit seulement quand il s'est il fallait toujours mission à pédestal, effectivement. Vous perdez votre temps. Parce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais je fais tout moi-même. Pourquoi Pouvoir part à l'évangile. Vous vous souvenez plus Ah oui, c'est ce que nous devons comprendre. Et yeah, c'est que vous devez réaliser effectivement. Alors c'est pour ça qu'il dit que c'est lui qui est de Dieu, donc celui qui appartient à Dieu. Parce que, vous savez, <coughs> il est nécessaire pour, pour toi et moi, que nous sachions, mon frère et ma soeur, que tout ce que Dieu fait pour toi, la grâce n'est qu'une grâce pour que celui qui l'accepte comme... Ah, bien sûr. Ce que tu entends, c'est pour que tu te ramènes à une position d'humilité de réaliser l'amour de Dieu à ton endroit pour que tu comprennes pourquoi il faut que tu sois obéissant. Parce que chaque fois que Dieu parle et il envoie ses serviteurs pour pouvoir vous parler et répéter encore et parler, et que toi tu t'endurcis dans ton cœur pour faire ce que tu veux, parce que ce que Dieu veut, c'est que ton âme et ton cœur soient détachés du monde. Parce que le monde est vraiment attaché à l'homme ancré dans l'homme. C'est pour ça qu'il nous dit, dans sa prière, il dit, mais sanctifie-les par ta vérité. La sanctification, c'est nettoyage complet de l'âme, de l'esprit, de tout ce que nous sommes, effectivement, parce que quand l'intérieur est sanctifié, l'extérieur souille. Bien sûr, mon frère, bien sûr, ma soeur, ce que midi me dit, dit, dit, dit c'est que le monde doit complètement sortir de nous. Pour l'amour de Dieu, frère et soeur, il ne faut pas copier le monde. Il ne faut pas que le monde se trouve en vous. Ne cherchez pas à vous justifier par certains versets qu'on peut Non, comprenez très bien que c'est ce qu'elle a dit. Si nous sommes des dieux, si vous appartenez à Dieu, qu'est-ce qu'on fait C'est lui qui est des dieux. Écoute les paroles des dieux. Et puis il me dit, il me dit mais pourquoi je reviens encore dans Jean chapitre 8 Je veux que vous prêtiez attention à cela. Puis nous allons prier après, regardez bien. Je dis, Jean chapitre 8, que vous compreniez, ces choses, elles sont nécessaires. Jean chapitre 8. Alors, il est dit ici bien. Il est dit cela, voilà. Verset donc 47. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous entendu cela Donc c'est lui vraiment qui est de Dieu il va écouter. Qu'est-ce que ça veut dire écouter Mais écouter en fait c'est prêter profondément attention à la parole de Dieu. Alors vous savez que quand vous prêtez attention à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va suivre Ce qui veut dire que votre esprit est disposé, par exemple vous écoutez effectivement, à recevoir et à croire ce qui est donc dit. Et oui, vous allez le voir, j'ai toujours l'argent, oui, effectivement, parce qu'il dit, écoutez bien le verset suivant, il nous dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. Or, si vous écoutez, ce que vous avez prêté donc attention, quand on prête attention, c'est-à-dire que tout son être est vraiment maintenant mis en alerte. Donc, j'écoute, effectivement, avec, c'est-à-dire que, c'est comme, c'est comme, c'est, comme, c'est comme le jour de Pentecôte, hein Vous vous souvenez? Quelque chose de puissant est passé, hein Ces gens, ils étaient des Galiléens, et puis ils ont commencé à pouvoir les entendre dans leur propre langue maternelle. C'est-à-dire que tout leur être entier était secoué. Ils étaient attendus. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'attraction? Vous voyez l'attention, effectivement? Il dit, on doit attendre. quest qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand Pierre a commencé à parler, ils étaient absorbés. Il dit, mais, nous écoutons, nous entendons, et c'est sûr, et puis, ça, ça rentrait, et puis ils ont dit, Oh, homme, oh, frère, que ferons-nous? Parce que, l'intérieur a reçu. Mais vous, c'est pas pareil. Vous, c'est un peu l'habitude, distraction. C'est pour ça qu'on dit, mais, votre attention, s'il vous plaît. Frère, ma attention, ma soeur. Parce que pourquoi? Quand on est là, on apporte la parole de Dieu, on sent ce que vous êtes. Non, vous êtes venu par formalité. Vous n'écoutez pas de la bonne manière. Non, parce que quand vous sortez, la chose reste toujours accrochée à vous. Cet esprit est toujours là. Donc, ça veut dire que ce mauvais esprit est toujours là. Accroché. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui les fait fuir, en fait Qu'est-ce qui les fait fuir, en fait -ce cet esprit-là Vous vous souvenez la parabole du semeur Nous lisons vous voulez qu'on lise Ah, hein euh, Matthieu, chapitre 13. Je surveille les temps. Matthieu, chapitre 13. Et, et je pense que nous allons passer par... Euh, oui, c'est cela, oui, Matthieu, au chapitre 13. Voilà, il nous dit quelque chose. Vous savez, nous avons la force, mon frère et ma sœur, et la puissance de pouvoir fuir ce monde et que le monde n'ait plus d'emprise sur nous. Il ne peut pas, en fait, on ne peut pas plier à ses désirata ce qu'il veut, en fait. C'est ça, en fait. Il, on nous a bien dit que vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Mais si j'ai vaincu, là, Il a dit que vous aurez des tribulations, mais qu'il n'y pas car j'ai vaincu le monde. Alors, Matthieu, chapitre 13, il dit... <rire> Ah, ah c'est ça, je pense qu'on est cadeau. Il dit Je vais lire rapidement, il dit ceci. Une grande foule se maintenant. » donc verset 2, s'est rassemblé et auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit, toute la foule s'était donc sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin les oiseaux vinrent et ils la mangèrent une autre partie tomba dans les endroits pireux où il n'avait pas beaucoup terre. et leva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond mais quand le soleil parut elle fut donc brûlée et sécha faute donc des racines une autre partie tomba parmi les épines les épines montèrent et l'étouffèrent. vous n'avez pas chaud vous n'avez pas chaud hein vous n'avez pas chaud ok c'est bon ok nous continuons alors mais cette, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et les tout faire. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain grinçant, et notre soixante, et notre trente. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entende. N'est-ce pas? Les disciples s'approchèrent, lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, donc, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Alors, nous partons au livre de Luc, effectivement, pour que nous puissions, lire cela bien. Merci beaucoup, mon grand. Et cela s'appelait dans lui, Luc, effectivement, avant. Ah ben. Voilà. Alors, ici, nous disons, euh, Luc, chapitre, euh, chapitre 8, verset, euh, euh, euh, verset 9. Luc 8, verset 9, il dit, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette donc parabole. » Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, enfin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. 11 ans, verset 11 hein. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis les diables vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient Voilà voilà votre puissance et votre force. L'attention que vous avez à la... vous, vous, vous prenez des habitudes, oh Seigneur, je suis sauvé, je suis un croyant, je vais à l'Assemblée, et puis on n'a pas de parole, oh, j'ai entendu. Frères et sœurs, frère vous ne réalisez pas que chaque jour Dieu vous donne quelque chose de plus. Mais le fait que vous ne prêtez pas attention. Les diables travaillent. Lui, il, il, il, il est. Vous pensez qu'il est tenté de jouer? Non! Lui, il est tenté de guetter, en fait, chaque fois que la parole est prêchée, parce que Dieu veut te parler. C'est pour ça que. Ah, oh, frère, je sens que ça ne va pas du tout. J'ai essayé de. Prêcher. Mais parce que, frère, pendant que tu étais assis, Dieu te parlait, pour que tu sois délivré, tu ne fais pas attention. Et puis tu dis, Pasteur, maintenant, je viens, j'ai besoin que tu pour. Mais pendant les temps que c'est si Dieu parlait, il voulait te délivrer. Amen, amen. Tu n'es pas venu pour voir le pasteur? Amen. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu? Amen. Il est pris tout le temps ici, vous entendez sa prière. Seigneur, c'est le moment pour nous maintenant. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Mais vous n'entendez pas sa prière. Les plus grands moments pour nous, c'est ça. On a bien chanté, on a dansé, mais le plus grand moment, c'est pour que la parole de Dieu. Il est pris. C'est pas, c'est pas.. c'est c'est pas, pas, pas, pas. Je vous rappelle quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Il vous a chanté un cantique ici. Lui, il se rendait pas compte. Vous vous souvenez J'ai oublié. Eh bien, c'est ce que vous entendez. Je les suis, et puis quoi ah, Voilà. C'est ce que nous entendons, non L'écoute. Vous l'avez chanté, vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que vous devez, dans un moment de prière, du Seigneur, nous voulons, et Dieu prépare votre cœur pour écouter la parole de Dieu. Je les suis, je l'écoute. Vous avez chanté ça. Vous ne savez pas que Dieu nous parlait à Jésus. Moi, je n'étais pas ici dedans. Je les suis, je l'écoute. J'ai dit, vous prêtez pas attention, mon frère ma soeur. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps parce que l'enfer guette. L'habitude vous détruira. Ah oui, c'est sûr et certain. Il faut qu'on soit conscient, effectivement. Et comme nous l'avons entendu, effectivement. Je vais arrêter. Donc, nous comprenons que le Seigneur veut que nous puissions être... C'est pour ça que je termine dans Jean, chapitre 8, que nous lisons tout à l'heure. Il dit, hein, c'est lui qui est des dieux, écoute donc les paroles des dieux. C'est-à-dire qu'il est quitté chez lui. Et puis nous avons entendu les psaumes qui nous ont été lus, psaume 122, je pense que c'est cela. Je suis dans la joie. Et ça, ça devait être quelque chose. Quand on me dit, allons dans la maison. Dès l'éternel. C'est là que Dieu nous parle. Donc je viens avec ce ces cœur très attentif, dit, Seigneur, je veux écouter. Même une petite, mais que ça rentre quand même dans mon cœur. C'est là que tu as la victoire, mon frère. Quand tu sors, les démons voient la lumière. Bien sûr, ta parole est une lumière. tu la sers dans mon cœur. Quand tu la serres, la victoire, tu l'as. Il dit, vous, petits enfants, les faux professionnels, vous les avez vaincus. Parce que ces gens, des de choses que vous prêchez, effectivement, qui ne conforme, sont pas conformes à cette écriture, ça ne peut pas rentrer chez vous. Parce qu'il dit quelque part, effectivement, il dit, c'est là qu'on reconnaît un Jean 4. Ah, un Jean 4, oui, un Jean 4, un Jean 4, un Jean 4. Un Jean 4, parce qu'il dit, un Jean 4, il nous dit cela. Jean 4 hein, je puis nous pouvons terminer cela Un hein. Jean 4 voilà voilà voilà, voilà. Vers Vers six, donc, euh, verset 4 il dit vous petits enfants vous êtes des dieux dont vous appartenez à Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde si Dieu est en moi le monde ne peut plus avoir de la place et ne peut pas dominer chez moi non je ne peux plus avoir le langage du monde tout est sanctifié nous continuons, eux ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils diront les MRD, vous comprenez cela Toutes ces choses-là, mais c'est vous, ça ne peut plus passer. Et puis nous continuons, et ils parlent d'après le monde, le monde les écoute, les gens aiment bien cela. Hein? Et puis nous, nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit et nous retournons dans Jean chapitre 8, et puis nous allons clôturer par là. Verset donc 47, il dit C'est lui qui est des dieux. Vous avez entendu Écoute les paroles de Dieu. Écoutez, c'est prêter attention, et c'est aussi croire au Seigneur, et aussi obéir. Obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et puis il dit ici plus bas il dit, euh, il dit mais, Vous n'écoutez pas, vous entendez cela Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais c'est ce qu'il a dit ici au verset euh, verset 42. Puis nous terminons cela. Hein. Jésus, oui, verset 42. Jésus leur dit, à ceux-là, hein, qui dit que nous avons cru, vous comprenez cela, non Jésus leur dit, si Dieu était votre père, mais vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous écoutez cela « Pourquoi ne comprenez-vous pas donc mon langage ?» Et parce que vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Parce que quand vous écoutez, vous comprendrez les langages du Seigneur. Oui, il va vous révéler sa parole. Bien sûr que oui. À ah, vous, vous avez nous connaître les mystères du royaume. Bien sûr que oui. Et puis, il a dit ici, il dit, mais, il dit, mais pourquoi donc, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et puis là, je dis, mais parce que vous ne pouvez faire quoi voilà, c'est la parole de Dieu. Parce que vous pouvez écouter ma parole. Vous êtes toujours distrait. Ah oui, ma soeur. Ah oui, mon frère. Vous sortez la défaite, vous l'avez toujours. C'est deux sont collés à toi parce que tu ne peux pas t'en débarrasser. Pour t'en débarrasser, tu as besoin de la parole. Amen. Bien sûr. Bien sûr, mon frère. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Amen. Mais si nous chassons le démon, c'est par la puissance, de la parole. Bien sûr que oui. Et bien sûr que oui. C'est pour ça que la parole de Dieu a une importance capitale dans la vie d'un croyant. Puisqu'il dit, mais si tu es de Dieu, tu ne peux pas aller à gauche et à droite. Tu resteras, demeuré dans la parole. C'est vrai, frère et soeur. Et, et, et ça, c'est l'apôtre jean C'est lui qui est de Dieu nous écoute. Pourquoi chercher à l'écouter à gauche Mais c'est important vous comprenez? Vous savez, effectivement, ce que Dieu fait pour vous, ce qu'il en est avec vous, effectivement. Et Dieu vous parle, effectivement, pour que nous puissions rester dans l'obéissance de quoi? De la parole. Et puis, il continue, il dit, pourquoi vous ne pas, il dit, mais vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès les commencements et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Que Dieu nous vous bénisse et qu'il vous fortifie. qu'il nous accorde cette grâce de pouvoir avoir l'entendement nécessaire, de pouvoir réellement comprendre que si en temps où nous devons vraiment prêter attention à la parole de Dieu, c'est vraiment aussi cet temps où Dieu aussi, oui, il est en train de pouvoir Parler à ceux qui lui appartiennent, le monde parle aussi à ceux qui lui appartiennent au monde. Alors nous, entre nous et le monde, il n'y a pas de communion. C'est une séparation totale d'avec donc l'incrédulité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon grand, tu peux venir s'il te plaît. Il y a un cantique que je voudrais que nous chantions. Vous, vous le connaissez probablement. Au tribunal, Jésus s'étient. Méprise, c'est. Tu, tu connais. Pilate au peuple dit soudain. Vous connaissez, vous connaissez les numéros Vous connaissez les numéros hein? ah, ah, euh, C'est dans le cœur cantique. Vous connaissez les numéros ah, ah, ça, ce sont les anciens cantiques. Nous avons chanté, non Ce sont les anciens cantiques. Et je voudrais bien que nous, nous trouvions comme et mon grand ici. Donc, euh, la chorale, vous la connaissez si vous le connaissez, vous allez quand même avoir chanté cela, non C'est dans lequel, euh, la page que vous. 400. 400. sujet de la foi. Hein dans le grand recueil, il n'y a pas. C'est de la foi. Tu comprends mon grand. 430. 400 combien 493. Notre précieux frère. Tu te connais ça, mon grand Tu veux <rire> Ok. 400 combien 93, oui. Voilà, 423. Au tribunal, Jésus se tient, méprise sans soutien. Pilate au peuple dit soudain. Que dois-je faire à Jésus Que feras-tu Je connais. <rire> Merci. Et c'est devant toi. Un jour tu te... Tiens devant toi, un jour tu diras un des... Je